Oh. Oh, oh. Bonjour Quelle impolitesse monsieur Bonjour tout le monde je suis tellement pas réveillée, c'est pas crédible. <rire> ça fait si longtemps que je n'ai pas prononcé ces mots. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis trop contente, c'est une journée trop cool puisque je vais me faire un nouveau piercing. Donc c'est trop bien. Et là, j'ai passé une nuit affreuse. J'ai trop mal dormi. J'ai maté euh, au moins un épisode ou deux d'une série. En ce moment, je me refais The Flash. Je vais me réveiller tranquillement avec ça. Et euh, puisque après, faut que j'attaque, faut que je bosse. Mode cocooning, activé. Oh, on est en automne non. la prête et oh pardon à chaque fois je te réveille je suis désolée mon amour oh les gars j'ai tellement de choses à vous raconter vous savez j'ai cette sensation là j'ai l'impression de retrouver des copines que j'ai pas vues depuis des semaines ou des mois aujourd'hui trop bonne journée je suis trop contente parce que vraiment je me fais percer quoi j'ai peur et en même temps j'ai hâte ça y est j'ai fait ma pré-rentrée je reprends les cours dans quelques jours là le lundi prochain et euh, du coup j'ai profité de ces deux semaines sans cours pour euh, bah, voilà penser aux mémoires aujourd'hui j'attaque réellement les recherches de stage <rire> ça va être la merde Et euh, j'ai profité aussi pour réfléchir à mes prochaines idées de vidéos Voir comment je vais pouvoir m'organiser J'aime trop tes petits pieds Oh là là j'ai envie de les manger Programme de la journée Je vais euh, m'organiser pour euh, mes prochaines vidéos D'ailleurs si vous avez des envies particulières n'hésitez pas Je pense que je vais un peu vous montrer Mais j'ai vraiment envie de faire un tableur Bien organisé pour mes recherches de stage. Euh, donc je vais vous montrer un petit peu Pour que ce soit très clair dans ma tête et tout Je vous ai même pas dit quelle personne que j'allais faire Je vais me faire le tragus Voilà ça fait super longtemps que je voulais le faire Je vous ai demandé votre avis d'ailleurs sur Insta parce que je savais pas à quelle oreille je voulais le faire vu qu'à cette oreille là, du coup deux piercings à l'Enix et j'avais peur que ça fasse trop avec le Tragus en plus et euh, la majorité était d'accord avec moi donc du coup bah ça va être à l'autre oreille. En fait la douleur pendant le piercing, c'est pas ce me fait vraiment peur parce que je me dis que c'est un mauvais moment à passer pendant 3 secondes. Et, et voilà, et je sais qu'après pendant quelques heures, ça va chauffer, mais ça va aller. La cicatrisation qui me fait un peu peur parce que mes deux hélices, ça s'était pas du tout passé de la même manière. Je sais qu'on m'a déjà dit, tu pourras faire une vidéo sur tes piercings et tout, alors dites-moi si jamais ça vous tente. J'en avais fait une je crois à l'époque, mais ça date de ouf. Bah, du coup là je vais me réchauffer un thé et je vais me mettre à bosser. Alors est-ce que je bosse d'abord pour YouTube ou d'abord pour la fac Non Margot, ton stage, ton stage. La reprise elle va être compliquée quand même. Hein elle va être tendue. Ah oh, merde, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé. Margot, donc tu sais que moi tu sous la douche ou tu encore Mais je me dis quand même Je vous explique vite fait comment j'essaye là de m'organiser. Je suis preneuse de conseils. Je suis en train de me faire un tableur en fait pour que mes recherches de stage du coup soient bien organisées. Et quelque chose de, de très simple. Je vous montre vite fait si jamais vous avez des colonnes à me conseiller de rajouter ou vos techniques. Moi je prends un. Donc là il y aura le nom euh, de, des entreprises là c'est, je vais appeler pour savoir du coup s'ils prennent stagiaire ou non, donc euh, bah, si c'est non, il euh, y aura même pas à remplir le reste du coup ensuite la date à laquelle j'ai envoyé pour la première fois mon CV ma lettre de motivation euh, je note la date en fait pour savoir quand est-ce que c'est légitime de relancer, donc je me dis que deux semaines après c'est pas mal, ensuite la date d'entretien si j'ai la chance de décrocher un entretien et puis la réponse du coup définitive puis je vais remodifier mon CV pour le finaliser, je l'avais déjà remodifié mais euh, voilà voilà bon je vous retrouve, euh, je suis tellement plus productive quand je vlog, vraiment en une et quelques, j'ai fait bien plus qu'en une semaine. Du coup, j'ai réussi à choper euh, un contact pour euh, possiblement stage. Donc ça, c'est cool. Donc c'est après mission, euh, faire la lettre de motivation. Et euh, là, je m'apprêtais à contacter une prof pour qu'elle soit si elle veut bien ma tutrice de mémoire. Je vais aller manger. Au menu ce midi, c'est pas ultra équilibré, n'est-ce pas Oh, je vais peut-être me prendre une tomate. Petit croque monsieur. Mmh, trop bon Je profite de ce vlog pour vous montrer ce que j'ai reçu, je suis trop contente, oui Oui un calendrier de l'Avent déjà, mais c'est le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. J'avais déjà reçu une autre année leur calendrier de l'Avent et je l'avais adoré, j'adore les dessins, je le trouve trop trop beau et hop quand on ouvre, toutes les petites cases, oh là là je vais ouvrir toutes les cases avec vous en story donc pour l'instant voilà j'ai reçu euh, juste celui-ci mais c'est déjà très bien parce que clairement The Body Shop euh, à chaque fois c'est mon préféré donc je suis trop contente genre il y, des... y a plein de full size donc ça c'est trop bien et je voulais faire un petit mot quand même parce que je trouve ça top leur initiative, en gros The Body Shop là ils se mobilisent pour mieux accompagner euh, les femmes victimes de violences donc mieux les accompagner juridiquement et du coup ils s'engagent à reverser minimum 30 000 euros euh, des achats des coffrets de Noël qui vont être faits cette année pour financer des, coups, des actions juridiques et euh, je trouve ça génial. J'ai trop hâte, je vous jure, c'est tellement tentant Et ce qui est bien avec ce genre de calendrier c'est que c'est réutilisable avec les petites boîtes. Donc je pense que je le garderai et je sais pas, peut-être que je, je l'offrirai à une copine une autre année avec des produits que j'ai mis moi à l'intérieur. Bref, maintenant que je me prépare à partir, je suis contente, j'ai bien avancé dans tout ce que je voulais faire mine de rien aujourd'hui. Je me prépare entre guillemets à partir alors ce que je vais faire, c'est que je vais super bien m'attacher les cheveux Déjà pour qu'ils puissent percer, puis avec le Covid du coup, ça fait partie des mesures d'hygiène. C'est à nous de nous attacher les cheveux euh, normal, tu vois, mais bien les attacher, donc je vais mettre des barrettes et tout. J'ai le stress qui monte en vrai, euh, je sais pas pourquoi, je, ça y est, d'un coup j'ai peur. Donc je vais bien plaquer tout ce que je déteste, avoir les cheveux attachés et plaqués. Donc voilà, mais aujourd'hui vous avez un parfait résumé de mes journées en ce moment. Hein. Je sais c'est pas passionnant, mais c'est vraiment ça. C'est boulot, boulot, boulot, ordi à fond du coup, euh, migraine tous les soirs. <rire> On va essayer de faire un petit chignon crotte. Ouais je sais, alors c'est une coupe, ça me va pas du tout. Hein, ce style de coupe, vous, avez, vous aurez le droit de le dire. 16h20, j'ai rendez-vous dans 40 minutes. Oh, mais il faut que j'y aille <rire> Je vais mettre de la musique parce que ça va me détendre. Ah mais sweat Je vous reprends très rapidement puisque là c'est la course, je n'arrête pas et j'ai des petits trucs à faire mais regardez Oh là là j'adore, je trouve ça canon canon je suis trop contente C'est trop joli et du coup j'ai pu choisir la prothèse Il y avait plein plein de choix mais j'ai voulu prendre un truc Assez discret mais quand même avec une petite pierre Comme ça parce que bah voilà elle m'a dit la prothèse Tu vas quand même la garder pendant des mois et des mois Donc voilà et je suis passée vite fait du coup à Acheter euh, ce qu'il me fallait pour faire mes soins Donc j'ai pris, un... je suis allée en pharmacie Prendre un gel douche neutre euh... Enfin pH neutre sans parfum Voilà il est énorme donc euh, moi je suis sûre qu'il va me faire Bien longtemps et euh, puis après ça me servira de gel douche quoi. J'ai aussi pris du coup euh, En grande surface du sérum physiologique donc pour bien rincer et je suis allée prendre aussi des petites compresses stériles donc voilà je ferai mes premiers soins ce soir je vous dis c'est la course parce que pendant que j'étais en train de me faire percer, j'ai pas vu forcément puisque j'étais un silencieux j'ai un numéro qui m'a appelé, j'ai écouté le message et en fait c'était la prof que j'ai contacté pour mon mémoire qui m'a déjà rappelé et là je viens à peine de rentrer et mon frère a dit à mon père oui tu peux passer à la maison j'ai un problème machin machin et du coup mon père me dit bah tu veux venir avec moi ça sera l'occasion de voir ton neveu il n'y a que des bonnes occasions donc. <rire> ah oui, puis je pense qu'on va me demander du coup pour la douleur. Euh, franchement, j'ai quand même eu mal. Moins que l'élix mais presque pareil quand même Donc pour le coup euh, je m'attendais à moins douloureux Et là ça chauffe, je sens que ça tire euh, Je sais pas comment vous dire, je sens que j'ai un, un objet pas normal quoi dans mon oreille Donc euh, mais voilà ça va être les premiers jours comme ça Faut pas que je dorme dessus, ça va être compliqué Parce que j'ai pris l'habitude de dormir sur cette oreille Vu que j'ai mes élixes sur l'autre Je suis jamais déçue de ce salon, donc c'est min tout piercing. C'est là que j'ai fait tous mes piercings. je suis jamais déçue Du coup voilà, bah là je vais aller chez mon frère euh, Avec mon père et euh, Je suis trop contente, j'ai failli faire un malaise si quand même et bon j'ai pris mon temps Pour me relever et tout et c'est un piercing qui se fait Enfin j'étais allongée alors que mes Elix pas du tout Donc écoutez, au moment j'étais posée <rire> C'est pas mal j'avais trop peur vu que j'ai un petit Tragus que ça fasse énorme donc moi je pense Que plus tard mais vraiment dans, dans un an et demi Deux ans presque <rire> je mettrais des tout petits Comme là j'ai fait pour mon Elix en fait je sais même pas Si le focus va se faire Vous voyez j'en ai deux Donc j'ai un anneau et j'aime bien mettre des tout petits comme ça mais il faut que... Voilà, faut que ce soit super bien cicatrisé, quoi Donc, euh, bah... Let's go, chez mon frère À Qui sont ses pieds oh. Oui, Lily, oui. oui Ça te fait rire Ça te fait rire, mes bêtises Ouais, je fais écouter de la bonne musique, hein It's a can of magic Manger Mon cœur Oui, j'arrive Tu me donnes déjà ta patte Oui, a amour Oui oui mon cœur, mais t'es à fin ce soir Je vous retrouve bien plus tard, <rire> désolée, j'ai trop mal <rire> J'ai rien fait de spécial de ma soirée. Hein. clairement j'ai glandé devant la télé euh, J'étais assommée, je sais pas Là je m'apprête à faire mes soins, est-ce que j'ai déjà dégommé la fiche de soins En gros là ça fait quelques heures que vraiment euh, ça me lance Mais ça me lance, c'est un truc de fou, euh, j'ai vraiment mal pour le coup Et en fait dès que je parle ou dès que je souris donc c'est pour ça que vraiment là j'ai mal, ça me tire et du coup ça me fait super mal. Donc euh, oh je vais passer une nuit de merde, moi je vous le dis. Du coup j'ai attaché mes cheveux pour la nuit. Alors nettoyer le piercing avec un savon pH neutre. Waouh, ça merde de choix Oh la vache. Ok, c'est très douloureux ça. Bon j'ai voulu bouger la barre pour bien laver tout le piercing. En fait j'ai le tragus tellement gonflé que la barre ne bouge pas d'un poil. Bon le but c'est pas de vous décourager à vous faire percer. Hein. du coup je vous retrouve dans mon lit, euh, cette coupe on dirait que je suis chaude. c'est une catastrophe vraiment c'est pas une partie de plaisir là, euh, ce soir mais en fait c'est surtout qu'il est tellement gonflé et douloureux, j'arrive pas à faire bouger la barre pour vraiment bien le nettoyer donc j'insiste pas, euh, je me dis que c'est normal, il est gonflé pour l'instant. Donc bon mais au moins c'est fait, hein, c'est tout propre en espérant juste que cette nuit inconsciemment je ne me retourne pas euh, sur mon oreille parce que alors là je vais douiller. Souhaitez-moi une bonne nuit, je pense que là je vais me caler dans mon lit et je vais répondre à, à vos DM parce que je suis très en retard euh, pour euh, vos DM Instagram. Donc je vais aller faire ça, ça va être trop cool avant d'aller dormir. Mais voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao